Jésus consolation mon refus mon abri en toi je retrouve la paix de mon âme en toi je retrouve la consolation que ferais-je sans ta présence Yahweh quel tu es ma haute bannière, Jésus, le secours de l'âme a battu. Source d'eau qui ne t'arrivera jamais. Pourquoi je loin de tes voies Derrière il n'y a que des ténèbres Je ne veux être qu'à toi Mais Où irai je loin de toi Pourquoi marcherais-je loin de tes voies Derrière il n'y a que des ténèbres Je ne veux être qu'à toi Toi qui m'inspire, Jésus, ma vie, je veux être toujours dans ta présence, Tel est mon plus beau et grand désir, demeurer près de toi pour l'éternité à jamais. Je On se mon oh, c'est Toi, Jésus. Le secours de mon âme, c'est Toi. La blessure de mon âme, c'est Toi. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour, pour t'adorer, pour l'éternité, pour t'adorer, pour t'adorer, rien que t'adorer, pour l'éternité, t'adorer.